Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau, ce que je pense quand j'en ai envie. Journée internationale de la femme. C'est un bon moyen d'amener une réflexion sur la présence des réalisatrices en France et surtout de rebondir sur ce qui a eu lieu à la dernière cérémonie des Césars, c'est-à-dire, euh, je n'irai pas jusqu'à dire euh, un snobisme mais clairement, il y a eu un gros souci sur la présence des réalisatrices euh, dans la cérémonie. Parce que, à part Valéria bruni qui était présente, mais uniquement dans la catégorie Meilleur Film, euh, les femmes ont un peu été snobées. Bon, heureusement, il y a eu une femme qui a été récompensée dans la catégorie Meilleur Compositeur, ce qui est une première dans l'histoire du cinéma français, donc c'est tout de même à souligner. Mais ça pose réellement la question de... Où sont les femmes, avec leurs gestes pleins de charme Oui, non, non, on ne va pas citer on ne va pas citer ce genre de chansons. Mais la vraie question, c'est ça, en fait. Où elles sont les réalisatrices que on n'arrête pas de citer à gauche et à droite, ou alors qu'on a tendance à voir un peu dans l'ombre, ou qu'on a tendance à imaginer comme faisant partie inhérente du décor cinématographique français, mais qu'on choisit de snober durant les cérémonies comme ça C'est... C'est assez triste en fait de se dire que l'Académie, qui il y a quelques années s'est tout de même posé une réelle question suite à la victoire, tout de même assez écrasante au César, d'un metteur en scène qui était controversé, critiqué et qu'on a voulu bouter hors de la France, mais qui pourtant était capable de gagner des prix alors que tout le monde disait non, non, mais nous avons remanié l'Académie, il n'y aura plus ce genre de problème. Et comme par hasard, deux semaines plus tard, Roman Polanski gagne le, le César du meilleur réalisateur. Il y a peut-être une réflexion à avoir tout de même. Mais euh, c'est bizarre en fait avec ce contexte-là qu'il n'y ait pas eu d'énormes changements. Et certes, on a eu une cérémonie l'année dernière qui était clairement sur euh, « il faut respecter toutes les origines de tout le monde, il faut mettre en avant un petit peu tous les réalisateurs possibles ». Et c'est vrai que ne pas voir par exemple Alice Diop qui a fait l'excellent Saint-Omer, qui est un brillant travail et un brillant exercice de mise en scène, qui ne soit même pas nommé dans la catégorie meilleur réalisateur. Alors certes, elle a été nommée dans la catégorie meilleur premier film, mais c'est pas pour dire, mais ce ne serait pas la première fois qu'il y ait quelqu'un qui soit nommé dans la catégorie meilleur premier film et dans la catégorie meilleur réalisateur. Et je sais pas, y a, y, je ne sais pas si c'est un manque de réflexion ou un manque de, de contexte ou un manque de... de, de Positionnement politique, mais vraiment, je trouve ça dommage de la part de l'Académie des Césars de ne même pas, par exemple, avoir nommé Valéria Bruniteleski. Certes, il y a tout un contexte autour des amendiers, mais en soi, ça ne devrait pas enlever la sève cinématographique de son film, qui est certes classique, mais qui fonctionne. Et encore une fois, je peux rebondir là-dessus, mais on pourrait avoir une Rebecca Zlotowski qui devrait être nommée pour les enfants des autres. Parce que Rebecca Zotowski, son film, on peut lui amener certaines grèves par rapport au côté mélodramatique. Mais en termes de scénographie pure, il y a une vraie créativité et il y a surtout une vraie envie de se relier à tout un mouvement cinématographique dans sa réalisation qui se ressent et qui donne de l'impact à l'ensemble de sa réalisation. Donc, encore une fois, on est sur cette question. Certes, chacun des nommés dans la catégorie meilleur réalisateur à sa place, mais... Peut-être qu'amener de nouvelles têtes, ça permettrait de donner une nouvelle image du cinéma français. Parce que là, encore une fois, on va passer pour euh, les pépères qui nommons encore les mêmes, qui euh, ne cherchons pas plus que ça à euh, proposer des choses différentes. Enfin, c'est pas pour dire, mais... Euh, hormis Cédric Jiménez, qui je crois est nommé pour la première fois en tant que réalisateur, à ah, quoi qu'il est peut-être nommé pour Bac Nord, euh, mais hormis lui, tous les autres, c'est quand même des réalisateurs qui ont un certain bagage et qui ont déjà prouvé par le passé qu'ils étaient euh, des grands metteurs en scène. Un peu de sang neuf, ça serait bien, quoi. Mais pff. encore une fois, on est dans cette idée de vouloir euh, amener de nouvelles choses en France, mais euh, bah on fait les mêmes erreurs que par le passé. Je dirais pas que je suis complètement d'accord avec le geste de Daniel, Hennel, par exemple, qui refuse de manière assez catégorique maintenant de faire des films en France. Mais je peux la comprendre quand on voit que ben, des mouvements n'ont pas suffi à faire réfléchir certaines mentalités et à se dire « essayons d'équilibrer tout ça ». N'allons pas jusqu'à faire des quotas, mais essayons juste d'équilibrer un petit peu et de faire en sorte que tout le monde ait la chance d'être potentiellement récompensé. Un peu dommage. Bref, j'espère encore une fois que cette petite pensée fugace vous aura plu. Et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, si j'ai envie d'en parler, et eh bien j'en parle.